Je prends quelques minutes pour te parler Quelques minutes pour t'écrire L'envie de rester près de toi D'écrire quelques mots banals Des mots déchirants Pour toi, tout autant pour moi Si tu savais Si tu savais tout le mal que ça me fait Ah, si tu savais combien de fois Je nous ai laissé une chance Si tu savais à quel point j'ai fait des efforts Mais apparemment, mes efforts n'étaient pas assez voulus Pas assez voulus par toi Ou par moi parce que je ne te mentirais pas quand je dirais que je voulais nous sauver. Sauver le peu de choses qu'on avait. On disait qu'on s'aimerait toute la vie. On disait que personne ne nous sépara. On disait aussi qu'on serait toujours là l'un pour l'autre. Mais c'était des dit. On disait, ouais, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qui s'est passé Dis-le-moi car moi je l'ignore. J'ai tout donné. j'ai essayé de réparer un maximum de mes erreurs. Et toi-même, tu savais à quel point c'était parfois dur pour moi. Mais il est temps de mettre un terme à cette histoire. Et il est temps de tourner la page, même si c'est tout le contraire que je voudrais. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je n'y arrivais plus ces derniers temps. Pardonne-moi de ne pas avoir su te rendre ce que tu m'avais donné de si beau. Sache que je t'aime. Que j'ai jamais arrêté de t'aimer. Et que je t'aimerais malgré tout. Mais des fois, l'amour ne suffit pas. Pas vrai? Alors oui, je te quitte. Je te quitte le cœur brisé et l'esprit un peu perdu ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus eu qu'un seul cœur brisé. Non, j'en ai moi-même brisé un deuxième. Et j'en suis sincèrement désolée.